Le service logement aide les étudiants de l'UCLI à chercher et à trouver leur logement à Lyon. Nous pouvons aussi vous conseiller pour vos démarches auprès de la CAF et auprès d'Action Logement pour la garantie visale. Nous vous souhaitons une bonne rentrée universitaire.